Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, c'est Alex Wallfree. Aujourd'hui, je vais te parler de stratégie Amazon FBA. Je te passe l'intro, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes de notre contenu et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Quelle est votre stratégie? Avec Amazon ou dans la vie, il te faut une stratégie, un plan d'action, une routine du succès. Afin de ne pas perdre le cap, bien, ta capacité d'adaptation, ta patience, ta résistance au changement et face aux défis seront toujours un atout. Et crois-moi, ça se développe. Pas plus tard qu'en 2011, je partais seul backpack en Italie et c'est à ce moment-là, après ce voyage-là, ou pendant plutôt ce voyage-là que j'ai appris à développer ma patience due au train, pour ceux qui sont déjà allés en Italie, donc, back in the days, les trains c'était vraiment lent, il fallait toujours les attendre, ils étaient toujours en retard en avance, on ne peut pas se fier à l'heure. La patience, je l'ai travaillé, je l'ai perdu un petit peu depuis ce temps-là, mais c'est quelque chose qui se développe. En termes de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle et même de vos finances? Quelle est votre stratégie? Pour être plus spécifique, je vous demanderais quelle est votre stratégie primaire? Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui vous excite, vous allume? Vous fait, fait en sorte que le matin, j'affronte cette journée-là avec optimisme et un beau sourire. Est-ce que je pourrais même vous demander avez-vous une stratégie? Qu'on le réalise ou pas, bien, la réalité, c'est qu'on a tous une stratégie. Pour plusieurs, mais cette stratégie nous est imposée par des valeurs ou des notions, nos histoires inculquées soit par nos parents, nos amis ou la vie en général. It's all matter of perception. C'est toujours une question de perception. Est-ce que votre stratégie, c'est de survivre Si c'est ça, ouch, ça fait mal parce que ce n'est pas normal de dire je survis pour vivre. Est-ce que votre stratégie, c'est d'être bon, d'être ok, d'être compétent ou encore de devenir un maître dans les aspects de votre vie qui vous sont importants La réalité c'est qu'à défaut d'avoir une stratégie, vous serez toujours au même point ou même pire. Notre sens des valeurs, c'est vraiment important de comprendre ça. Nos principes, nos métacroyances sont en fait eux-mêmes des principes qui nous guident et nous permettent d'atteindre à quoi nous aspirons le plus. Puis ces mêmes principes-là sont également ce qui nous empêche de les atteindre. Prenons par exemple la compagnie Amazon qui s'adapte et évolue. Certains d'entre vous, euh, vous allez développer du stress ou vous avez déjà développé du stress vis-à-vis -à, -vis à ces changements-là. Il faut plutôt embrasser ces changements-là et danser la valse avec. Pouvons-nous changer notre stratégie? Pouvons-nous changer les notions de négativisme et d'inaptitude qui hantent bien des gens? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est difficile? J'ai une question pour vous, super importante. Avez-vous déjà visionné un film qui était vraiment médiocre bidon? Hein? Bref, un avis C'est sûr que oui. Puis j'ai une autre question. Combien de fois est-ce que vous l'avez visionné, ce film-là? Ça aurait pas de sens de dire j'ai détesté ce film-là et je l'ai regardé à plusieurs reprises. Si je te propose de revoir ce film ce soir, ben, que ta réaction, ça serait que tu serais tout simplement pas intéressé. Tu as d'autres choses à faire de mieux parce que tu sais que ce film-là était un avait en soi. Donc, tu veux pas revoir ce film. Donc, dites-moi pourquoi certains d'entre vous ben, rejouer continuellement cette même stratégie, vous à l'échec, vous regardez le film encore et encore et vous vous enlignez vers une absence de bonheur, à une insatisfaction maladive à propos de vos finances. Cela pourrait paraître beaucoup trop simple de dire que ben, change ton film, mais ce n'est pas. C'est la réalité, c'est la vie, c'est autre chose. Changez votre film, changez votre. Votre stratégie, adaptez la afin de revivre continuellement des satisfactions dans votre vie. Si ça va bien, continuez de faire ce qui va bien. Si ça va pas bien, adaptez votre stratégie. Il est fou de croire qu'on peut avoir des résultats différents en posant les mêmes actions, Albert Einstein. Sur ce, bonne réflexion puis bon succès dans votre compagnie Amazon FBA. Ciao tout le monde!